Allons vers le Seigneur Avec des chants de joie Allons vers le Seigneur Avec des chants de joie Car il a fait pour nous Des merveilles Car il a fait pour nous Des merveilles Allons vers le Seigneur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 Voici tous mes biens, fais-enseigne ce que tu veux. Voici ma beauté, fais-enseigne ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie, fais enseigner ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie.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 Il règne en majesté Il règne le Seigneur Il règne le Seigneur Louons le nom de Jésus Jésus notre roi Omnipotent Il règne en majesté Il est le roi Des rois Il est le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, des rois, des rois, il est le Seigneur. Des seigneurs, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.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 En oh, Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En oh, Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, Jésus le roi des rois, Alléluia, Alléluia, Alléluia, alléluia Jésus, Jésus le bon berger, alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, Jésus le fils de Dieu, Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, lama sabachthani, olia maje, elohi, elohi, olia maje, lama sabachthani, lama sabachthani, eh, olia majé. Elohim, Elohim, Elohim Oliya Amadjé. Dieu nous donne à son Fils Jésus-Christ. Oli amadjé, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Oli amadjé. Jésus mourut. Sur une croix à Golgotha, Oli Amadjé, son sang versé nous a tous purifiés, Oli Amadjé, Jésus mourut. Sur une croix à Golgotha, Oli Son sang versé nous a tous purifiés, Oli Amadjé Jésus mourut sur une croix à Golgotha, Oli Amadjé son sang versé nous a tous purifiés. Oli amadjé. Lama Sabachthani. Oli Amadjé. Elohim, Elohim. Amadjé. Shalom Nancy, Shalom Micheline. « Shalom, cher adorateurs, chers adorateur. Shalom, Nancy, shalom, Oh, je veux bénir le nom du adorateur. Seigneur ce soir. »« Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de chacun d'entre nous. »« Je veux bénir le nom de l'Éternel pour cette année 2022. »« Je pense que c'est la première fois que je passe. »« Je veux bénir le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies. »« Je veux bénir le Seigneur pour la vie de chaque adoratrice, chaque adorateur. »« Mon âme, bénis l'Éternel, Seigneur. »« il me dit merci pour le souffle de vie. » Merci Seigneur, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci de nous avoir protégés tout le long de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle année que tu nous donnes de voir. Seigneur, reçois la gloire, sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Je veux te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te dire merci pour chaque adoratrice et chaque adorateur. Je veux te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous réunir chaque soir. Je veux te dire merci, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est ce par ton esprit. Je veux te dire merci, Papa. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange. Ce soir, nous sommes venus prosterner devant toi. Nous sommes venus prosterner devant, devant ton trône pour chanter. Allons vers le Seigneur. Avec des chants de joie. Allons vers le Seigneur. Avec des chants de joie. Oh mon cœur rempli de joie pour, pour Jésus. Jésus, rompu mon cœur de joie. Jésus, rempli mon cœur d'allégresse. Car il a fait pour nous. Des merveilles Car il a fait pour nous Des merveilles Je sais que Dieu a fait pour toi des merveilles Je sais que Dieu a fait pour toi des bontés Remercie le Seigneur ce soir Remercie-le pour sa fidélité Seigneur je veux te dire merci Merci, merci, merci Seigneur nous avons commencé sur cette, sur cette plateforme Depuis le 11 avril 2000, 2020 Je te remercie Parce que bientôt nous allons fêter les les deux ans de cette, de cette plateforme. Merci parce que chaque soir tu as permis qu'on puisse se réunir. Merci parce que chaque soir tu as utilisé une, une servante, un serviteur. Chaque soir nos voix sont montées vers toi. Chaque soir tu, tu as montré ta fidélité. Seigneur reçois la gloire. Sois célébré, sois, célébré, sois magnifié, sois exalté. Merci pour ta bonté. Merci pour toutes les prières qui sont montées vers toi. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les déblocages. Merci pour l'intervention divine dans la vie de chacun. Merci pour tout ce que nous avons entendu. Merci pour tout ce que nous avons vu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Je te loue, je t'exage, je te rends toute la gloire. Je te bénis Seigneur. Merci pour ta fidélité. Je loue ton nom Seigneur Pour tout ce que nous avons entendu Comme témoignage de guérison Témoignage de guérison, témoignage au oh Seigneur de délivrance, témoignage d'intervention divine. Nous avons entendu des témoignages d'accélération divine. Le Dieu qui essuie les larmes, le Dieu qui enlève les larmes, de, les pleurs de tristesse et qui les remplace par des larmes de joie. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Reçois la gloire. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, béni sois-tu Seigneur, je loue ton nom, je bénis ton nom. Merci pour la Côte d'Ivoire que tu protèges. Merci pour la jeunesse ivoirienne que tu protèges. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ton amour est grand. Ta compassion est grande. Alléluia, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Merci pour la famille de chacune d'entre nous. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos petits-enfants. Merci pour le petit-fils de, de Nancy qui est né. Oh Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions. Merci pour ceux qui ont effectué des voyages, des déplacements. Merci Seigneur, pour la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Merci pour la protection des dans tous nos déplacements. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je loue ton nom. Ce soir, je veux exprimer ma gratitude. Je veux exprimer ma reconnaissance. Je veux exprimer mes actions de grâce. Tu as fait de grands... Chose pour moi, car tu as fait pour moi des merveilles. Car tu as fait pour moi des merveilles. Je vais vers le Seigneur avec des chants de joie. Je vais vers le Seigneur avec des chants de joie, car il a fait pour moi des merveilles. Car il a fait pour moi des merveilles. Je chante à mon Seigneur un cantique nouveau. Je chante à mon Seigneur un cantique nouveau. Car tu as fait pour moi des merveilles. Car tu as fait pour moi des merveilles. Oh Seigneur, merci pour la protection divine. En ce temps de pandémie, merci pour la protection divine, merci pour la guérison, merci pour les principes, les guérisons, merci Seigneur. Nous voulons, nous avons, nous voulons te remercier pour notre sœur Laetitia qui a été nominée. Merci pour les nominations, Seigneur. Merci Seigneur pour les trophées qui ont été gagnés. Merci Seigneur pour pour Corinne également. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour toutes celles qui font des activités qui ont été primées. Nous te célébrons. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Reçois l'adoration. Merci pour chaque et chaque frère qui se connaît chaque soir. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour nos enfants qui rentrent et qui sortent. Hein, qui sortent le soir, qui rentrent, qui sortent le matin, qui rentrent le soir. Reçois la gloire qui vont à l'école. C'est toi qui les protèges. C'est toi qui les gardes. Hein. Reçois l'adoration. Nous te bénissons, papa. Nous te célébrons, papa. Nous nous t'exaltons, papa. Oh, Alléluia. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons la joie. En toi, nous avons la force. En toi, nous avons le bonheur. En toi, nous avons la victoire. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur. Avec les chants et les danses et les cantiques, les cymbales sonores retentissent pour toi, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout, lui divin, louez Dieu dans son sanctuaire, Louez-le pour tant de bonté. Que le lutte est là et le chalumeau, le cymbales le sonore retentisse pour toi. Alléluia Seigneur, nous te louons. As ta parole dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, parce que nous respirons, nous te louons. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Merci pour le deuxième anniversaire, Seigneur. Nous voyons ta fidélité dans nos vies. Nous voyons ta fidélité dans nos vies. Nous voyons ta fidélité dans nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci ce soir encore pour le sang de Jésus. Nous, nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde à cause du sang de Jésus. Nous, nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde pour recevoir le pardon de nos péchés pour être lavé, pour être purifié, pour être sanctifié ce soir. Nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde, Seigneur, pour être secouru dans tous nos besoins. Papa, Papa, nous te bénissons. Papa, que ton sang nous sanctifie ce soir. Papa, que ton sang sanctifie nos pensées, nos émotions, nos réflexions, nos cœurs, nos sentiments, nos comportements. Que ton sang nous lave ce soir. Oh Papa, parce que Jésus a été blessé pour nos péchés. Je Jésus a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, tombé monsieur Jésus, et par ses blessures nous sommes guéris. Nous te bénissons pour le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous te bénissons pour le sang de Jésus, le sang divin, le sang de Dieu, le sang, le détergent spirituel qui est face à nos, nos iniquités. Merci Seigneur, mon âme te bénit, tout ce qui est en moi te bénit. Mon âme te bénit, je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui pardonne mes iniquités, c'est toi qui guéris mes maladies, c'est toi qui qui délit ma vie de la force. Oh, c'est toi qui me couronne de bonté, de miséricorde. Seigneur, c'est toi seul. C'est toi seul. C'est toi seul qui fais. C'est toi seul qui pardonne. C'est toi seul qui guérit. C'est toi seul. Reçois notre reconnaissance, Reçois notre reconnaissance, Reçois nos remerciements. Reçois nos actions de grâce. Oh oui, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous te recevons. Saint-Esprit, viens nous diriger ce soir. Saint-Esprit, oh, ramasse, kete, porimaka. Toi qui règnes en nous. Toi qui vis en nous. Exprime-toi à travers nous. Rabos, kete, leba, Intercède à travers nous par des soupines, exprimables. Oh, Saint-Esprit, yé, kete, porimaka, yabako, leba, ka. Rabase, kete, porobos, santaraba, paramaka, skindereba, oh. Que nous revêtu de la puissance d'en haut. Parce que tu vis en nous. Parce que tu venu pour demeurer avec nous éternellement. Yekete qui était pour imaka, rabassa kaya ba para makaske intereba un. Rabassa kaya ba para makaske esprit de vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Reba qui était pas. Rebessé qui était pas. Rabassa kaya ba para Esprit de révélation. Esprit de connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Eh, ramasante rababa para makorobosi qui pas. Paramaka, rebosse que te para. O Rabassai, Saint-Esprit, apprends-nous les profondeurs de la parole de Dieu. cet esprit dévoile-nous les mystères de ta parole. Révèle-nous ta parole, la profondeur. Rebosse qu'il te reba, Paramakaya. Donne à chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Rebosse qu'il te reba, Paramakurimaka. O Rabassai qu'il te reba, Paramakurimaka. O Rabassai qu'il te reba, Paramakaya. Le brezé qu'il te reba, Raba Sakaya Bapa Ramaka Yaba Kourimaka Yaba Kourimaka Le Bapa Ramaka Skii Tereba An O Raba Sakaya Bapa Ramaka Skii Tereba An O Raba Sakaya Bapa Ramaka esprit de lumière, esprit de vérité Que les ténèbres s'éloignent Que l'ignorance s'éloigne de nous Yé Kete Porima An Que la crainte de Dieu remplisse notre cœur Raba Sakaya Bako Robo Sakaya Bapa Ohri bascante le papa Oh Rabba pahi Rabba pahi Rabba pahi Oh Oh Saint Esprit Ohri bas Santo Robo Shonda Rabba Ohri bas sekete Sodoro Robo Saint Esprit viens glorifier Jésus au milieu de nous dans nos vies viens glorifier Jésus Cheka Rabba para ma casquette Rebasa kaya Rabba Oh Saint Esprit Rabasa kaya Rabba nous ne sommes que ton canal nous ne sommes que ton écrit. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lui en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la prix du diable. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi qui as fait réussir la mission de Jésus. Nous t'appelons ce soir. Ô oh Saint-Esprit, merci, merci pour ta présence, merci de faire du bien ce soir ait papa. Saint-Esprit. Oh, ce soir, le Saint-Esprit me demande de prier pour quelqu'un. tu demandes l'intervention divine. Alors que Pierre était en prison, alors que l'église était réunie dans la maison, et que l'église était en train de prier, ils ont prié, et l'intervention divine est apparue dans la prison. Oh Seigneur, souviens-toi de tes enfants Tu connais les cœurs de chacun Tu connais les cœurs qui soupirent après toi Tu connais les défis qui sont devant chacun Oh Seigneur, mon Dieu Je ne sais pas Rabasakaya Papa. Roboseke Papa. Tu as dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai tes chemins, mon Dieu. Seigneur, marche devant tes enfants. Rabasakaya Terebako. aplanis les chemins, mon Dieu. Renlever le de fer. Brise les, les, les pots des reins. Au nom de Jésus. Rabasakaya Papa. Ramakasakaya Papa. maka. En, en tant qu'adorateur Nous nous prosternons devant ta majesté Nous nous prosternons devant ta majesté Pour t'adorer, pour te célébrer Pour te magnifier Car tu as fait pour nous Des merveilles Car tu as fait pour nous Des merveilles Allons vers le Seigneur Avec des chants de joie Allons vers le Seigneur avec des chants de joie, car il a fait pour nous des merveilles, car il a fait pour nous des merveilles. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons prendre autorité maintenant. Jésus a dit Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur des Nous voulons prendre autorité maintenant. Toute situation d'obstacle au seuil du miracle. Tout ce que. tout situation d'obstacle au seuil du miracle. Esprit de non-achèvement. Esprit de retard. Esprit de lenteur. Dégagez au nom de Jésus. Le Dieu qui distingue ses enfants Repose Ta main sur tes enfants Repose Seigneur il si y, si y a des adorateurs Qui ne se sentent pas bien Seigneur Oh j'appelle la puissance qui guérit La puissance qui guérit La puissance qui guérit par les blessures de Jésus je, je proclame la bonne santé La guérison pour chaque adorateur Chaque adoratrice La guérison la pour nos parents, nos frères et sœurs. La guérison pour nos enfants, nos neveux et nièces. La guérison, Rebozka yabaka, nos collègues, nos amis. Oh, éternel, mon Dieu, Rebozka était paramaka, Rebozka était corobo Santa Ramako, Rebozka était porumaka, rabasaka Saka yabaka, Raba Saka yabaka. Oh Seigneur, nous pour nos autorités, Seigneur, contre le COVID et ses variantes, Raba hey, Ska était, eh, nous voulons nous cacher en toi, nos vies sont cachées avec Christ en, en Dieu Roba papa par ma casquette pas ca y va core ma ca ici que ma ca y va core bossa ma ca ro basaka y va ma casquette et mon dieu robosse que te ma ca y que toute situation qui sont perdurer que toute situation qui sont nous résister c'est croix là c'est croix cool, là cool, par la puissance de cet Esprit, par la puissance de cet Esprit, par la puissance de cet Esprit, toi qui a fait écouler les murailles de Chirico, Reboskete, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, Rebapai, Rebapai, Rabaskete, oribaskata, Rebapaiya makori makka, Robasaka yaba makoro mosanta makori ma on, Orebaskete par ma Regede ay, Regede on, Regede on, Regede on, on Oh, Seigneur, mon Dieu, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui ont, que ceux qui ont fait la WC, Seigneur, nous te demandons, la, Seigneur, la restauration des membres, korimaka. Alléluia, merci, Seigneur. Nous te rendons la gloire, et nous t'honorons.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 Que notre Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et nous allons passer un autre moment de méditation, d'exhortation. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 6, au verset 7. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, presse de la paix. C'est le passage que j'ai médité pendant les fêtes. C'est vrai que... Je ne suis pas passé pendant les fêtes. Je suis passé le dernier mercredi de l'année. Je n'ai pas passé pendant les fêtes. C'est le passage que je méditais tout le temps. Parce que je me suis rendu compte que pendant pendant la fête de Noël, tout le monde s'active. Tout le monde s'active. Tout le monde est content. C'est la fête. En fait, les gens fêtent le comtesse, mais les gens ne fêtent pas réellement, réellement, réellement la raison du contest. Alléluia. Il faut que vraiment, je demande que le Saint-Esprit nous aide à faire passer ce message là nous les chrétiens à faire passer ce message là dans le monde entier, que Jésus soit bien vu, que ce ne soit pas vraiment les décorations, que ce ne soit pas c'est vrai que les décorations sont bien ça rend jolie, ça rend la maison jolie ça rend la ville jolie, Alléluia mais Dieu veut rendre nos cœurs jolis Dieu veut rendre nos vies jolies que, le, que les chrétiens puissent faire passer ce message, qu'un sauveur nous est né, que, que, que la raison de cette fête, c'est parce que il y a un acte a été posé un acte a été posé depuis le ciel. Donc je reprends la lecture dans Ésaïe 9 verset 6 à 7 Car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant Père éternel, Prince de la paix Il y a des versions qui disent à la place de admirable, merveilleux Un enfant nous est né, Alléluia et nous savons que chaque jour des enfants naissent depuis la naissance de Caïn et Abel, des enfants naissent. Mais pourquoi cet enfant qui s'appelle Jésus, pourquoi cet enfant particulier qui est né, a une telle répercussion dans le monde entier Pourquoi cet enfant qui s'appelle Jésus qui s'appelle admirable, qui s'appelle conseiller, qui s'appelle Dieu puissant. Il est, il est enfant, il est fils et il est père éternel. Il est prince de la paix. Pourquoi sa naissance de cet enfant a une telle répercussion dans le monde entier Et crée la joie dans la famille. Alléluia Et crée la joie dans la famille. Je ne veux pas entendre la polémique du 25 décembre ça n'a aucune importance. Nous savons qu'il y a des parents qui sont nés vers, qui sont nés en, Ils n'ont pas de date définie de naissance. Mais nous savons que Dieu a parlé. Un enfant nous est né. Un enfant. 100% homme et 100% Dieu. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu nous fait un don. Et nous, en retour... On dit que les mages ont fait des cadeaux à Jésus, donc les parents achètent des cadeaux pour leurs enfants. Mais nous voulons glorifier ce Dieu qui nous fait le plus grand cadeau, le plus grand don. Ce don inestimable, c'est un don magnifique, c'est un don merveilleux, c'est un don de, de, de, admirable. C'est-à-dire qu'on dit admirable, conseiller Dieu puissant, c'est un don puissant, c'est un don éternel, c'est un don de paix. On n'a rien fait pour mériter cela, mais c'est seulement l'amour de Dieu qui a pourvu à ce don-là pour nous. Il a Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Alléluia C'est un don de domination, c'est un don d'autorité. On ne peut pas, c'est-à-dire que c'est indescriptible la qualité de ce don. Ce don a une valeur excell infiniment excellente. Ce don s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le Fils de Dieu et il est le Fils de l'homme. Il est celui qui était là avant la création. Il est celui qui s'appelle la lumière du monde. Il est le pain de vie. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le don suprême. Il est le don qui ne finit jamais. J'imagine que les jouets qu'on a, qu'on a, on a, on a, on a aux enfants, il y a des poupées qui n'ont plus de membres, qui n'ont plus de têtes. J'imagine qu'il y a des jeux qui sont cassés. Mais ça, la Bible dit, le don que Dieu nous a donné est un don éternel. C'est un don qui ne finit pas. C est un, il est un don qui ne se périme jamais. Il est un don dont le règne n'a pas de fin. Il, il s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'agneau immolé. Il s'appelle l'agneau de Dieu. C'est un don qui n'a que des effets positifs dans nos vies. C'est un don de victoire. Il est un don glorieux. Il est un don exceptionnel. On ne peut pas le comparer. Il ne peut pas le qualifier. Il est un don. Ce don s'appelle Jésus-Christ ressuscité. Ce don s'appelle le vainqueur de la tombe. Ce don s'appelle le vainqueur... Celui qui a effacé là dans dont nous condamnait. C'est le don qui s'appelle le chef et le consommateur de notre foi. C'est un don incomparable. Alléluia. Alléluia. C'est un don incomparable. C'est un don incomparable. Alléluia. Et, et ce don-là, c'est-à-dire que nous fêtons. Nous fêtons, nous organisons une fête. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que ce don a coûté trop cher à Dieu. Il y, en a qui ont acheté, il y en a qui ont acheté des cadeaux chers pour les enfants. Mais le cadeau que Dieu a donné à l'humanité coûte trop cher. Son fils unique. Avant que Jésus ne vienne, Dieu n'avait pas d'autre fils. Adam avait échoué. Adam était mort. Dieu, Dieu avait un fils unique. C'est pour cela que j'étais en train de méditer. Je me suis dit, ah, je comprends pourquoi quand Adam a péché, Dieu n'a pas envoyé aussitôt Jésus. Ah! Il n'a pas envoyé aussitôt Jésus. Hum, hum. Il aurait pu envoyer Jésus en même temps, au lieu de prendre un, un, un, un bélier dans en Éden pour le tuer et pour revêtir Adam de la peau du bélier. Il aurait pu envoyer Jésus. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre le cœur de Dieu. Il faut comprendre la mentalité de Dieu. C'est-à-dire que. Le péché, c'est la souillure, c'est la saleté, c'est tout ce qui est impur. Je peux définir ça en, en, en, en, en micro-définition comme une porcherie. Je sais qu'il n'y a aucune d'entre nous, aucune d'entre nous, aucune d'entre nous ne va accepter que son enfant aille dormir dans une porcherie, dans une, dans, une ville, dans une porcherie, là où on élève les pauvres. Aucune d'entre nous, aucune, je sais ça, aucune, moi-même en commençant par moi. Donc la terre, comparée au royaume des cieux, qui est le royaume de pureté, le royaume de gloire, le royaume de, de splendeur, d'éclat, le royaume où tout brille, les, les rues sont en or, et Dieu devait libérer son fils pour venir sur la terre. C'est comme si son fils venait dans la porcherie. Et c'était difficile pour Dieu de libérer son fils. Il a essayé. Il a essayé, on a tué des agneaux. On a tué des animaux. Mais c'était des solutions palliatives. Ce n'était pas des solutions qui étaient adéquates à la situation. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes Africains. Et nous savons, nous, avons, nous sommes nés dans des familles où des, des parents, des grands-parents ont fait des sacrifices devant nous. Et si nous revenons à la légende, à la légende d'Abla nous, nous, vous, savez, vous, vous savez, comme moi que elle fuyait les ennemis. Elle se retrouvait devant un fleuve. Elle n'avait que son enfant, son bébé. Le sacrifice, c'est un acte qu'on pose pour passer à une autre dimension, une dimension supérieure. Le sac, le sacrifice est un lieu d'échange. C'est un acte d'échange entre l'humain et le divin. Le sacrifice. Donc, quand nous revenons à Blapoku, à Blapoku, elle s'est retrouvée deux, et puis le sacrifice, on pose un sacrifice devant une situation désespérée. Et quand Abraham a vu que l'ennemi allait venir ravager son peuple qui la suivait dans sa fuite, elle était obligée de faire le sacrifice ultime, de jeter son fils dans l'eau. Un sacrifice, je dis, c'est toujours un, un lieu d'échange. Et le sacrifice disparaît toujours des yeux de la personne qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui pose l'acte. Son fils est rentré dans l'eau. Il y a eu un change divin. Il y a eu, pardon, pas divin. Il y a eu un changement dans le monde des esprits. Des hippopotames, comme nous dit, comme nous dit la la légende, des hippopotames se sont alignés comme un pont et le peuple a pu traverser. Ça c'est juste une image. Mais imaginez Dieu. Voici son peuple, les, les, ces créatures qui sont soumises maintenant à la dictature du péché de Satan. C'est une situation difficile. Dieu devait libérer son fils pour que son fils vienne sur la terre. La Bible dit, Jésus, Jésus aussi, il a, il a, il a, fait, Jésus a fait deux sacrifices. Le premier sacrifice, c'est de quitter son père. Le deuxième sacrifice, c'est de devenir un homme et de mourir à la croix. Donc la fête de Noël que les gens fêtent, ils fêtent, ils fêtent, on devait le célébrer autrement dans l'adoration. Pour ce grand prix, ce grand sacrifice que Dieu a consenti, que son fils a consenti. Ils n'ont pas péché. Mais ils ont fait le sacrifice pour nous. La Bible dit que un hein, enfant nous est né. Et cet enfant-là, il est le Dieu puissant. Il est différent de tous les enfants qui sont nés. Il est différent. Son étoile a brillé. Il est différent de tous les enfants qui sont nés. Il s'appelle le Dieu puissant. Cet enfant-là, il est en même temps, l'ancien des jours, mais il est devenu un enfant qui a une date de naissance, qui a une espérance de vie. On pouvait compter le nombre de ses jours et de ces années. L'ancien des jours, je, c est, c est vraiment Dieu, Dieu Dieu c'est la connaissance infinie. Dieu m'émerveille. L'ancien des jours est moi à 33 ans. L'enfant qui nous est né en dit s'appelle le père éternel. Il est devenu le fils qui nous est donné. Que Dieu illumine notre intelligence. Que Dieu illumine notre intelligence, qui nous donne la compréhension de, ta, de sa parole. Alléluia. On dit, le Père Éternel est devenu le Fils qui nous est donné. Le propriétaire de l'univers, le propriétaire du royaume des cieux, il s'est dépouillé. Il a laissé le royaume des cieux. Il est venu vivre dans le monde de péché. La parole, qui a, la parole a été faite chère. La Bible dit. Un fils nous est donné, gratuitement. On n'a même pas demandé. C'est Dieu qui connaissait la solution. Jésus est venu répondre à un besoin. Il est venu s'identifier à nous, à notre situation, à notre état de péché. À nous qui avons besoin de secours de l'éternel. Hallelujah. Amen. Il nous a donné un fils. Dans Luc 2, verset 11, la Bible dit, L'ange annonce une bonne nouvelle au, au, au berger. Hallelujah. Il dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur L'enfant là, il s'appelle le Christ L'enfant qui est né, il est le fils qui nous est donné Il est le sauveur, il est le Christ, il est le Seigneur L'enfant qui est né, il est le fils de Dieu Il est le fils de l'homme Il est d'un grand don venu du ciel Il est revêtu d'une grande puissance Il est enfant, hein Il est né dans une étable dans un mangeoir où il y avait les animaux. Il était revêtu d'un grand honneur pour que nous soyons heureux, fiers d'avoir un ami comme lui. Pour que nous soyons fiers d'avoir un frère comme lui. Pour que nous soyons fiers d'avoir un sauveur, un rédempteur d'une telle envergure. Alléluia, la Bible dit son nom est admirable. Alléluia, il est admirable. Son nom est admirable, c'est vrai que son nom est admirable. Et sa, sa, sa, sa conception même est admirable. Sa naissance est admirable. Même sa mort est admirable. Parce que sa mort a des répercussions éternelles. Sa mort est admirable. Sa résurrection est admirable. Son ascension est admirable. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons de nous avoir tellement aimés, de nous avoir envoyé un sauveur. Nous savons qu'il y a 2000 ans, Jésus est né. Jésus a vécu sur la terre, il est remonté au ciel. Mais Seigneur, nous voulons célébrer ce tact, ce tact, ce grand tact, ce tact magnanime, ce, tact, ce, ce, tact, ce grand sacrifice que tu as fait pour nous. Nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Papa reçoit la gloire. Merci Jésus d'avoir accepté de venir sur la terre, toi le saint, de venir naître dans une dans dans dans un mangeoir sale avec des, des excréments des animaux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia Et je sais que la séparation entre Dieu et Jésus pendant ces 33 ans, c'était difficile pour Dieu. C'était difficile. Mais comme je dis, on pose un acte de sacrifice pour avoir un résultat, pour avoir un résultat, alléluia Quand on pose un acte de sacrifice, c'est pour avoir un résultat Et le sacrifice a une valeur éternelle Elle peut ne plus exister devant nos yeux Mais sa valeur reste et ses répercussions restent Alléluia Et le Seigneur a consenti ce sacrifice d'offrir son Fils Pour le salut de l'humanité parce qu'il savait que tout ce qu'on donne en sacrifice nous revient toujours. Tout ce qu'on donne en sacrifice nous revient toujours dans une qualité meilleure ou satisfaisante. Et, et, et il faut savoir que aucun sacrifice n'est un jeu d'enfant. Ce ne sont pas les enfants qui consentent des sacrifices. Aucun sacrifice n'est facile. Ça coûte toujours quelque chose. Ça peut coûter quelque chose dans le cœur. Ça peut coûter quelque chose dans ton environnement. Quand tu te, quand, euh, la, peu, la séparation de avec ce que tu, tu sacrifies peut être douloureuse. Ça peut coûter même dans ton compte bancaire. Alléluia. Dieu a attendu des siècles et des siècles. Après le péché d'Adam. Il a essayé des situations, des solutions, mais qui étaient temporaires. Qui étaient inadéquates. Alléluia. Et nous savons que le sacrifice... Ça nécessite toujours la perte ou la mort ou la disparition de l'élément sacrifié. Amen. Dans l'entendement divin, aucun élément sacrifié ne meurt. Le sacrifice parle toujours en faveur ou contre. Le sacrifice revient toujours chez la personne qui l'a consenti. Quand je dis ça revient, ce sont les effets. Les effets, les conséquences. Le sacrifice revient toujours chez la personne qui l'a consenti. On gagne toujours les retombées du sacrifice. Mais la difficulté du sacrifice, c'est qu'il faut respecter le moment choisi, même si c'est contre ta volonté. Le sacrifice prend la nature de l'autel. Alléluia. Amen. Si vous savez, vous savez, on fait un sacrifice, comme je disais là, devant une situation désespérée. Une situation difficile. Dans Exode 12, du verset 5 au verset 7 et au verset 10, Dieu a dit, c'est-à-dire que pendant 400 ans, 430 ans, son peuple était sous la domination de Pharaon. Dieu était toujours puissant. Dieu était toujours fort. Dieu était toujours Seigneur. Alléluia. À un moment, il a dit, il a, il a essayé, il a dit plaire. Il a dit à Moïse, vous allez faire un sacrifice. Que chaque famille prenne un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Vous allez sacrifier cet agneau-là. Et le jour où ils ont sacrifié l'agneau, ça a été le jour de leur délivrance. Alléluia. Et il a dit, il a dit, de se mettre par famille. S'il y a des familles qui ne sont pas nombreuses, qui se mettent par famille. Et si malgré ça, ils n'arrivent pas à manger l'agneau qui a été immolé, qui mettent le reste sur le feu. qui brûlent le reste. C'est ce que ça veut dire, ce que Dieu est en train de dire. Quand il dit de brûler le reste, ça veut dire que ce reste-là, ça va monter en fumée vers Dieu. C'est-à-dire que ce reste-là, l'agneau-là, l'agneau, euh, la, la provision divine qu'est l'agneau, va re retourner vers Dieu, va constituer un stock éternel. Et toutes les fois où le peuple d'Israël aura besoin de, de, de, de quelque chose, du salut, de, de l'intervention divine, ce stock-là est là pour, pour parler en, en leur faveur. Alléluia et voilà, donc 430 ans d'esclavage devaient prendre fin. Mais pour que 430 ans d'esclavage prennent fin, il fallait poser un acte, il fallait faire un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est l'expression d'un désespoir pour demander l'intervention de Dieu à travers un acte qui coûte, un acte coûteux. Mais le sacrifice, c'est la stratégie de Dieu pour avoir un pas d'avance sur l'adversité un pas d'avance, alléluia, un pas d'avance sur Satan, quand ils ont quand ils ont immolé l'agneau en Egypte, oh, Pharaon qui les qu maintenait depuis des générations, Pharaon a lâché prise, Pharaon a lâché prise, Pharaon les a libérés, ils étaient dans le deuil, le premier-né était mort. Même dans le même deuil. Dans le deuil, il n'y avait pas de pitié du côté de Dieu. Une fois que tu as posé le sacrifice, une fois que le sacrifice parle pour toi, Dieu parle pour toi contre ce sacrifice-là. Parle contre tes ennemis. Voici les ennemis du peuple d'Israël. Le peuple égyptien en pleure. Le peuple égyptien en, en, en, dans les, dans, en deuil. Ils ont donné... Les arriérés de salaire. Ils ont donné les vases d'or. Ils ont donné l'or. Ils ont payé les arriérés de salaire. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, Alléluia, le sacrifice que Dieu a consenti, le Fils qui nous est né est mort. Jésus, il est le sacrifice suprême. Il est notre sacrifice. Et son sacrifice parle pour nous jusqu'aujourd'hui. Hein le sacrifice de Jésus parle pour nous, un sacrifice éternel. Alléluia. Jésus, il est monté. Il est monté au ciel. Il a présenté son sang au Père. Parce que quand il partait au ciel, Marie de Magdala pleurait. Il est revenu. Il a dit à Marie, pourquoi tu pleures Elle dit, enlevez mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis elle voulait le, quand elle, quand elle a reconnu, elle voulait le toucher, elle dit ne me touche pas. Je m'en vais, je monte vers mon père, votre père. Vers mon Dieu, votre Dieu. Il, il est parti se présenter, l'agneau immolé. alléluia Il allait se présenter, l'agneau immolé. Et, et, et, et la Bible dit, nous dit que le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel Et quand nous lisons Apocalypse 5, verset 6 à 14, j'aurais pas le temps de lire Mais Apocalypse 5, verset 6 à, à, à 15, la Bible nous dit Vous savez, que Jésus est mort, hein? un moment, Joseph d'Arimathée a enlevé le corps de Jésus Je vous, dis, je vous ai déjà dit que l'objet du sacrifice peut disparaître devant tes yeux il a, on l'a mis dans le tombeau. Mais le Jésus qu'on a mis dans le tombeau n'était pas, n'était pas, n'était pas le même Jésus qui était sur la croix. Hallelujah. Parce que la, sur la croix, je vous ai dit que le sacrifice, il y a échange, échange, échange, échange. C'est un lieu de transaction spirituelle. Quand Jésus était sur la croix, nous, la, la, nous Bible décrit un Jésus torturé par la douleur, par les clous dans les mains, par les clous dans les pieds, par, par la flagellation dans le corps, par la couronne d'épines, par le sang qui coulait de sa tête. La Bible nous parlait d'un Jésus meurtri. Mais en même temps, dans le monde spirituel, la Bible dit que ce Jésus qui était meurtri, il a effacé, il y avait transaction dans le monde spirituel. Il a effacé de dont nous condamner La Bible dit, il a détruit à la croix. Il dit, la Bible dit, qu'il a dépouillé la domination des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'être de la croix. Alors qu'il était sur la croix, il était victorieux des dominations. Alors qu'il était sur la croix, il était victorieux des autorités. Les autorités et les dominations étaient ses prisonniers de guerre. Il est montré à Dieu. Hallelujah! Et quand tu vas en guerre, tu as toujours un trophée. Tu as tes prisonnier de guerre. Il avait ses prisonniers de guerre. Il a dominé ses autorités et il avait son trophée. Nous voyons une croix, mais la croix que nous voyons était le trophée. Nous voyons un bois, mais le bois que nous voyons là, c'était l'arbre de la connaissance du bien, du mal qui entraînait la mort, qui était à Éden, qui, qui avait été déraciné d'Éden. C'est pour cela que dans Apocalypse 22, quand on nous parle de, de, de... Quand on nous parle de... On nous décrit la nouvelle Jérusalem, on nous parle de l'arbre de vie. Il y avait transaction. Il y a eu transaction à la mort de Jésus. Il y a eu transaction alors que Jésus était sur la croix. Il a pris ta place, il a pris ma place. Hein. Il a pris mes péchés, il a pris tes péchés. Il a pris mes maladies, il a pris tes maladies. Alors que Jésus était sur la croix. Il a pris notre mort. te il ma Oh Seigneur, je te remercie pour le sacrifice suprême. Hein. Pour le sacrifice suprême. Hein. Pour le sacrifice suprême. Hein. Je veux te dire merci. Papa reçois la gloire. Robosé que te corobosanta. La croix de Jésus est l'autel le plus élevé. Le symbolisme de la croix est la signification éternelle. Elle est la raison de notre salut. La croix de Jésus est la raison de mon salut. De ma délivrance. De mon adoption. Je suis devenu enfant de Dieu. De mon rachat. De ma rédemption. De ma guérison. Et de mon éternité. Alléluia. De mon éternité. Hmm, Alléluia. Ma soeur, mon frère. J'ai dit, le Jésus qu'on a mis dans le sépulcre, c'est pas le mec qui était sur la croix. Il est sorti, il n'y avait plus de traces de flagellation. Ce qu'il avait sur lui, c'était les, les trous dans les mains. Mais qui a cousu le vêtement qu'il a porté pour sortir de la tombe Puisque le linceur le dans lequel on l'avait emballé, on dit c'était plié. Il y avait un, un à sa tête et l'autre à ses pieds. Alléluia. Jésus, glorieux J'ai dit, les répercussions d'un sacrifice, et sont éternels. C'est pour ça que ce soir, je veux, je demande au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit que tout autel qui n'est pas l'autel de la croix de Jésus, que tout autel que mes ancêtres ont adoré que tout autel que mes parents ont adoré qui n'est pas l'autel de la croix de Jésus ressort le feu de l'éternel que tout autel diabolique, maléfique qui combat contre ma destinée soit réduit au silence à jamais parce que le sang de l'agneau, parce que le sang de Jésus. Parle pour moi. Parle en ma faveur. Dis des choses excellentes au nom de Jésus. Que tout ton temps soit réduite au silence au nom de Jésus. Alléluia. Je vous disais que quand tu fais un sacrifice, quand tu fais un sacrifice, ça disparaît toujours. Mais ça revient. Ça revient. Quand ça revient, par les retombées. Par les retombées. Alléluia. Ça revient par les retombées. Et Jésus... Quand il est sorti du tombeau, aujourd'hui nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire en retour de ce don glorieux que Dieu nous a donné, de ce don merveilleux que Dieu nous a donné, de ce don admirable que Dieu nous a donné, c'est vrai que nous devons acheter des cadeaux, faire des décorations, mais on doit apprendre à nos enfants à se prosterner devant le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Nous devons nous prosterner, nos maris, nous-mêmes, nos enfants, nos familles entières, nous prosterner devant le Seigneur pour ce sacrifice-là. Parce que personne ne peut donner son enfant à dormir dans une porcherie pendant une heure, pour ne pas dire 33 ans. Alléluia Donc qu'est-ce que Dieu nous demande en retour Si ce n'est que de l'adorer Tous les jours de notre vie Dans Romains 12 verset 1 Il dit je vous exhorte donc frère Par les compassion de Christ Par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant Saint Agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Voici ce que Dieu nous demande Voici ce que Dieu nous demande Aujourd'hui, de lui offrir notre corps, de nous donner à lui, de nous abandonner à lui, de nous consacrer à lui. Jésus a offert son corps pour nous. Nous devons aussi nous offrir notre corps pour lui. Nous devons utiliser notre corps pour le servir, utiliser notre corps pour le louer, utiliser notre corps pour l'adorer, utiliser notre corps pour faire du bien autour de nous. Alléluia. Et nous devons lui offrir notre corps pour que le Saint-Esprit vienne y habiter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il dit dans Ephésiens 5, versets 1 à 2 Devenez donc les imitateurs, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que nous soyons partout. Un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de charité. Un sacrifice d'amour. Alléluia. Que sont les imitateurs de Dieu? Et ça c'est dans Ephésiens. C'est dans Ephésiens 5 versets 1 à 2. Maintenant. Ce que Dieu attend de nous comme sacrifice. C'est la prière. Vous savez dans Apocalypse 8 verset 1 à 4 que je ne pourrais pas lire. La Bible dit que. Les prières des saints montent devant Dieu comme un parfum. Alléluia. Et un hôtel, un hôtel n'aurait jamais vide. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit quand on décrit Apocalypse 5, on dit l'agneau de Dieu est comme un agneau immolé devant le trône de Dieu. Jésus n'est plus sur la croix physique, mais l'agneau immolé est toujours présent devant Dieu. C'est pour ça que quand on pèche, notre médiateur il est capable de nous sauver. Alléluia. Amen. Donc, c'est par la prière aussi que la prière monte toujours. Que notre prière monte toujours vers le Seigneur. Alléluia, comme des parfums. Que notre hôtel, c'est-à-dire que nous, je disais depuis 2020, que c'est notre hôtel. 21h, c'est notre hôtel. Un hôtel ne doit jamais rester vide. Un hôtel doit jamais rester vide c'est-à-dire qu'on alimente toujours moi je me rappelle ma grand-mère ma grand ma grand-mère euh, elle était méthodiste mais en tout cas chaque 1er janvier à 6h du matin elle faisait des l'animation elle versait de la boisson mais aujourd'hui elle n'est plus là moi je ne sais pas qui fait ça mais en tout cas je dis, j'ai déjà décrété par l'autel de, la, de la croix de Jésus là où mon âme a été prononcé un jour par un ancêtre tout cela est redit aussi, silence, c'est devenu caduc. Nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Il dit, off, offre de, somme 50, verset 14, il dit, Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut, il ne faut pas tarir d'actions de grâce. Il dit, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. nos remerciements. Dieu pense ça comme un sacrifice. Ça veut dire que ça ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas s'arrêter de dire merci. Un sacrifice, ce qui est dangereux dans les sacrifice, c'est que il est répétitif. Ça peut être régulier, ça peut être, mais est qu est ce est sûr, on doit toujours le faire. On doit toujours le faire. Jésus a fait pour lui une seule fois, mais la répercussion est éternelle. Alléluia, c'est éternel. Et Jésus est au donc des sacrifices de louange. Vous voyez ce qui a fait la différence entre David et tout le monde. David est un homme de louange, d'adoration. Donc ça fait de ce berger là un roi dont Jésus est le rejeton. Donc on nomme toujours Jésus le rejeton de David, Jésus le fils de David. Alléluia. Amen. Donc euh, donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a, il y a des choses que Dieu va te dire. Amen des choses que Dieu va te dire. Et je disais que le sacrifice implique la, la fréquence, la constance. Alléluia. Si c'est la prière, je veux t'encourager à persévérer. Je veux encourager chaque adorateur, chaque adoratrice. C'est vrai qu'il y a des moments où on est souffrant, on a des programmes à l'église. Vraiment. Et ceux qui n'ont pas, pas encore commencé à, à conduire la à prière, j'encourage tout le monde à venir offrir des sacrifices d'adoration. C'est une bénédiction. Il y en a des gens qui ont, qui ont commencé à diriger, et puis ce qui lui a été impossible est devenu possible. Et Dieu récompense toujours. Donc si c'est la prière, persévérons, continuons de prier. Si c'est le sacrifice de louange, que notre louange monte toujours devant le Seigneur. Si c'est la libéralité ou la bienfaisance ne nous relâchons point. Alléluia. Ne nous relâchons point. Et offrons notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. N'allons pas dans la pocherie. Soyons renouvelés par le, par le, par, dans notre intelligence. Alléluia. Dieu, il aime le sacrifice. Parce que lui-même, il a consenti le sacrifice suprême. Il a consenti le sacrifice ultime. Quand, quand, Abraham, quand Abraham devait, devait s'appuyer son fils Isaac, Dieu l'a arrêté. Il a dit voilà quelqu'un qui est comme moi. Il dit voilà quelqu'un qui a mon cœur. Dieu l'a arrêté. Parce que le sang, le sang d'Isaac était déjà était le sang d'un homme. Sinon, aujourd'hui, tout le monde va se lever avant qu'on commence à égorger leurs enfants. Dieu ne voulait pas ça. Dieu l'a arrêté. Mais Dieu a vu le cœur d'Abraham. Dieu a vu la valeur du sacrifice. Dieu a dit il a juré par lui-même. Dieu cherchait quelqu'un qui était plus grand que lui. Si je peux me rappeler, c'est dans Genèse 22. Dieu cherchait que quelqu'un qui était plus grand que lui pour jurer. Il n'a pas trouvé. Il dit, par moi-même, je le jure. Il a, dit que, il a dit que, mon frère, ma soeur, le sacrifice fait intervenir Dieu. C'est un lieu d'échange. Dieu est descendu et dit, non, ne touche pas l'enfant. Voici un bélier. Il faut, le, il faut... Maintenant, quand nous prenons l'histoire de, de Salomon... Salomon, il a construit le temple comme Dieu l'avait dit. Il a tué plus de mille bœufs, plus de mille bœufs, plus de mille, mille, mille. C'est-à-dire que son hôtel était toujours rempli, rempli, il y avait des animaux à sacrifier du matin jusqu'au soir. Mais Dieu est descendu. Le soir même qu'elle allait dormir, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux Il dit, tu m'as mis au-dessus du peuple Donne-moi la sagesse. Les sacrifices fait intervenir Dieu. Il y a des moments où tu es fatigué. Tu as eu des conférences. Tu as eu des réunions. Tu es allé rendre visite. Mais à 21h, tu dois te connecter. Que Dieu réponde à tes sacrifices au nom de Jésus. Il y a eu des sacrifices d'argent. On t'a dit de soutenir telle chose à l'église. On t'a dit de semer pour tel programme. On t'a dit de faire ceci. Ton compte bancaire même a, a senti que quelque chose s'est passé. Oui la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Est-ce que quand tu jettes là, tu retrouves le pain Le pain sera imbibé d'eau. Le pain va disparaître dans l'eau. Mais la Bible dit, tu retrouveras. Tu auras les retombées. Alléluia. Donc je vais encourager chacun en cette nouvelle année 2022. Alléluia. Que ton hôtel Soit tu vas dire à Dieu, moi tous les vendredis, soir je veux prier de telle heure à telle heure. Soit tu vas dire à Dieu, Seigneur, en tout cas, moi, je veux prier. Tous les jours, pendant 30 minutes, de midi 30 à 13 h c'est les gens que je donne. Je dis, il faut bâtir ton hôtel personnel et, et alimente ton hôtel. Un hôtel s'alimente, alimente aliment ton hôtel et par les actions de grâce. Alimente ton hôtel par la louange, alimente ton hôtel. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous dirige, chacune de nous. Que le Saint-Esprit parle au cœur de chacune de nous. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Soyons bénis au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour les adorateurs et les adoratrices. Je veux te dire merci pour ce grand sacrifice que tu as consenti. En nous envoyant ton fils qui est né pour nous. Celui qui est né, il était un enfant, mais il était Dieu. Il est Dieu. Celui qui est né, il est venu sur cette terre de souillure. Mais il était saint, lui le juste. Il était innocent, il était pur. Aucune fraude dans sa bouche Pendant 33 ans Celui qui est né, il était ancien des jours Il était le père éternel Mais il les morts devant nous Qu a, Qui peut comprendre ta science Qui peut comprendre ton intelligence Qui peut sonder ton intelligence Nous te disons merci Seigneur, tu nous as tellement aimé Que tu as livré ton fils unique Aujourd'hui tu as beaucoup de fils Tous ceux qui ont vie à Jésus Sont devenus tes fils Seigneur Nous te demandons Fais-nous la grâce de bâtir notre hôtel d'adoration, de bâtir notre hôtel d'action de grâce. Donne-nous la force, la bonne santé, la longévité, Seigneur, pour toujours faire monter vers toi notre hôtel d'action, nos, nos, nos louanges, notre adoration, et pour nous consacrer à toi, pour t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois loué. Merci pour la plateforme d'adoration et de prière. Merci pour cet hôtel, Seigneur. C'est un hôtel virtuel. Mais, Seigneur, nous voyons les retombées de cet hôtel dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, souviens-toi que c'est des sacrifices que chacun a consentis. C'est toi qui réponds. C'est toi. Il y a la transaction spirituelle qui s'opère. C'est toi. C'est toi qui donnes C'est toi qui donne, donne L'heure et le jour de, du sacrifice C'est toi qui, qui précise l'objet du sacrifice Quand Jésus voulait négocier Papa Il voulait dire non, non, non, non non, Que cette coupe s'éloigne. Tu n'as même pas réagi parce que tu savais que Tu avais déjà fixé le temps Tu avais déjà fixé l'objet du sacrifice Oh Seigneur mon Dieu Fais-nous miséricorde Aide-nous dans nos engagements envers toi Aide-nous dans nos engagements envers fait ton œuvre. Et donne-nous, Seigneur, la grâce. À la prochaine fête de Noël. De rassembler nos familles. Pour leur expliquer ce que tu as fait, Là que tu as posé. Pour te donner toute la gloire. Que, que en famille, nous puissions te rendre la gloire, te glorifier, te lever, te sanctifier. Papa, sois célébré. Merci pour ta fidélité. Le Dieu qui répond au sacrifice. Merci de répondre à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Amen, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous protège, que le sang de l'agneau parle pour nous, et que l'hôtel qui est la croix de Jésus parle en notre faveur, que le sang de Jésus dit des choses excellentes pour nous, et que tout hôtel ou tout sang qui n'est pas le sang de Jésus, qui fait des réclamations sur nos vies, soit réduit au silence au nom de Jésus, réduit à jamais au silence au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. L'éternel qui est apparu à Salomon, tu nous apparais. L'éternel qui est descendu pour jurer à, à Abraham, tu descends dans nos vies. Tu descends dans nos vies. Reçois la gloire. Et ce que je voulais dire pour terminer, le mot Morija... Le mont Morija, où, où, où Abraham devait sacrifier Isaac. La Bible dit, hein, c'est un moment de la vie de David. David a effectué un recensement. Et Dieu a envoyé des plaies. Et l'ange a commencé à tuer. L'ange a commencé à tuer le peuple. Et dès que l'ange est arrivé à la frontière du mont Morija, on appelle ça l'ère d'Aravna, l'ange s'est arrêté parce qu'un sacrifice a eu lieu là-bas. Parce que... Hein, une transaction divine a été une là-bas. Parce que là-bas, Dieu a juré, Oh ma soeur, mon frère, Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de l'éternel le mettra en fuite au nom de Jésus. Nous sommes marqués par le sang de Jésus. Nos vies sont cachées en Christ au nom de Jésus. Et nous demeurons sous la boue du temps, nous reposons à l'homme du Tout-Puissant. Notre papa, il est bon. Notre papa, responsable, il est puissant. Il est le Père éternel. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Père éternel. Il est prince de paix. Alléluia. L'enfant qui nous est né. Le Fils qui nous est donné. Nous avons un don. Un don qui qui ne périt pas. Nous avons un don éternel, un don qui ne peut pas se casser, un don qui ne peut pas se gâter, un don qui ne peut pas nous faire du mal. Il, on l'appellera admirable. Je nous t'appelons, Seigneur, sur cette plateforme. Admirable. faut écrire admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Reçois la gloire, Papa, au nom de Jésus. Soyez bénis et à demain soir par la grâce de Dieu.